Salut à tous, Albert Alexis. On va voir aujourd'hui Calden Live. Depuis la version 21.04, il y a la transcription automatique qui est euh, disponible. Donc euh, ça permet de transcrire automatiquement n'importe quel fichier audio en texte utilisant la boîte à outils de reconnaissance vocale Vosk. Donc il y a au moins euh, 17 langues qui sont, on va dire, euh, disponibles. Et ici, vous avez tout le manuel pour pouvoir euh, utiliser et donc, euh, cet outil. Donc à savoir qu'il vous faut du Python. Euh, que Python soit installé sur votre machine parce qu'elle va utiliser euh, deux modules de Python donc le premier c'est le module VOSK qui est pour la reconnaissance vocale et le deuxième module c'est le module SRT qui est pour les sous-titres alors pour la PC Linux OS euh, tout est intég intégré maintenant avec Cadence Live donc vous avez rien d'autre à faire à part mettre à jour Cadence Live si vous avez déjà installé et sinon il ne reste plus qu'à mettre on va dire le, le dictionnaire en fonction de votre langue qui vous intéresse donc c'est sur ce site qu'on va retrouver les différents modèles de dictionnaires donc euh, je partirai sur celui-ci donc le linto à la version 2.2.0 et puis à la fin on va faire un petit test avec le le modèle plus petit en, en faisant un glissant un s'est déposé et sur ce site vous aurez tout ce qui concerne donc euh, les informations concernant donc la transcription automatique en utilisant Vosk, et puis l'installation sur les différentes distributions Linux. Donc je vais lancer Caden live et puis on va tester ça. On va déjà dans configuration configurer Caden live après reconnaissance vocale. j'ai déjà créé un dossier spécial VOSK dans lequel j'ai mis on va dire, mes modèles de, de langue de dictionnaire. Et que je fais vérifier la configuration, donc la reconnaissance vocale est correctement configurée, vérifier la présence de mise à jour, donc tout est OK. Donc dès que j'aurai besoin euh, d'un nouveau dictionnaire, il faudrait que je l'installe, on va dire, dans ce dossier VOSK. Donc pour cela, j'ai fait une petite vidéo de test pour Caden Live. Je mets ici sur la timeline et puis on va pouvoir donc tester on va dire voilà ce sera mieux pour les sous-titres alors pour activer donc les sous-titres dans Caden Live on va directement ici donc il y a déjà une petite icône modifier l'outil de sous-titres là vous avez donc un titre on va dire en baguette alors, si je fais cliquer sur reconnaissance vocale, donc ça va m'ouvrir, on va dire, une nouvelle boîte de dialogue. Celle-ci. Donc là, c'est sous la zone de montage, donc toutes les pistes. Donc avant de faire ceci, il vous faut régler, voilà, ici, parce que c'est cette, euh, cette petite barre qui va définir la zone dans laquelle vous allez faire la, la transcription automatique. Donc je veux que ce soit sur toute la longueur de la vidéo. Donc je vais l'étendre sur toute la longueur et maintenant je vais lancer donc la, la transcription donc euh, si j'avais plusieurs euh, dictionnaires eh je vois une boîte de dialogue me montrant plusieurs dictionnaires donc on va faire processus et là le démarrage la reconnaissance vocale est terminé donc je vais pouvoir faire play 1 2 3 2, 3, ceci est un test de la transcription automatique avec caden live 1-2-3. Donc on voit que c'est pas, on va dire, euh, tout à fait correct. Donc on peut corriger. Hein. Donc euh, 1-2-3. Donc ici c'est ceci est un test. Donc après on peut toujours corriger. Donc 1-2-3. Ceci, donc j'ai dit est un test. Voilà. De la transcription automatique avec. Là, il trouve cadenas avec CadenLive. Voilà. Et après, le reste, c'est 1, 2, 3. Il ne devrait pas avoir de, de soucis. Et si je relance maintenant donc la vidéo. 3, ceci est un test de la transcription automatique avec CadenLive. 1, 2, 3 donc là on a vu donc le test donc on voit que, que ça fonctionne euh, si maintenant je veux euh, exporter on va dire directement donc euh, sur un fichier audio donc ou une vidéo avec euh, les sous titres donc je vais à ce moment donc dans rendu donc il faut que j'aille dans projet rendu et on va exporter donc euh, euh, cette vidéo directement on va dire sur le bureau voilà et on va l'appeler directement SRT pour les sous-titres, voilà. Donc tout ça, c'est OK, et on va vérifier, donc SRT, je vais l'ouvrir avec MPV, 1, 2, 3, ceci est un test de la transcription automatique avec Cadenne Live. 1, 2, 3. Donc, c'est OK. Donc, je reviens donc dans dans Cadenne Live. Vous avez aussi la possibilité d'exporter, on va dire, les sous-titres. Donc, on va dans Projet, Sous-titres, Exporter un fichier de sous-titres. Donc là, sur le bureau, je vais le euh, nommer SRT. Point SRT enregistrer. Je reviens sur le bureau. Et là, soit vous avez avec votre éditeur de texte ou un logiciel, on va dire, en gérant les sous-titres. Et là, j'ai euh, la transcription euh, des sous-titres de la vidéo. On revient dans cadenne Live. Donc on a vu que lorsque je clique ici, euh, donc je peux euh, modifier les sous-titres. Il y a aussi une autre boîte. Lorsqu'on va dans affichage et qu'on va dans éditeur de texte, là aussi vous allez pouvoir directement donc démarrer donc la reconnaissance, euh, euh, la transcription automatique, donc la reconnaissance vocale. Donc là on sait les endroits où je parle, il n'y a aucune parole, et les endroits où il y a, on va dire, un fichier audio. Donc là, je vous ai dit que pour la configuration, on va dans configuration, dans des configurations, euh, configurer CadenLive. Live. Donc ici, on voit que j'ai un seul dictionnaire. Donc on va, donc on va euh, installer un nouveau dictionnaire. Donc lorsqu'on télécharge un dictionnaire en point zip, vous avez vu que pour certains, ils sont assez gros. Lorsque je prends euh, le Linto, donc il fait 1,5 Go. Donc si vous avez une petite connexion, euh, et que vous devez euh, mettre ce dictionnaire sous plusieurs ordinateurs, je vous conseille de sauvegarder votre fichier ZIP dans un fichier euh, différent. Parce que si je prends le fichier ZIP ici et que je le glisse dans CADENLIVE Live, et que lorsque vous êtes retourné dans votre dossier de téléchargement, le fichier ZIP aura disparu. Donc il faudra encore le re-télécharger à nouveau. Donc là, je fais un glisser-déposer, je fais OK. Et j'ai mon nouveau dictionnaire de Small qui est apparu. Et lorsque je reviens à ce moment dans mon fichier, on va dire euh, zip, il a été directement décompressé. Voilà. Donc si vous devez, si vous devez euh, partager des fichiers zip, faites-le avant, sinon il faudra recompresser -re ce fichier. Donc là, c'est OK. donc J'ai mon nouveau euh, dictionnaire qui a été, on va dire, euh, un nouveau dictionnaire a été installé. On fait OK. Et puis on va tester hein, par rapport à. On va tester sur avec ce... ce dictionnaire qui est un peu plus petit. Donc on va voir au niveau des mots si on va retrouver la même chose. Donc, transcription. Et là, on va choisir le modèle small. Donc, voilà, c'est OK. Et on va faire processus. Donc là, on voit déjà qu'il y a des changements au niveau des mots. Donc là, il me dit 1, 2, 3, ceci au test. Alors que ceci est un test. Donc pareil, on peut toujours modifier. Donc 1, 2, 3, ceci est un test. Voilà. De la transcription automatique avec... Euh, oula! là Cadex, etc donc là c'est Caden live donc vous avez compris hein, plus le logiciel sera riche en mots et performant mieux sera la retranscription automatique voilà et après ben, le reste c'est ok donc pareil pour pouvoir euh... soit vous faites votre rendu avec le sous titre sinon vous faites vous pouvez toujours donc euh, sauvegarder vos sous-titres avec Cadena. Donc voilà, c'est donc une des nouveautés qu'il y a depuis euh, Cadena 21.04 euh, euh, qui est la, ils appellent ça la transcription automatique qui permet euh, de transcrire automatiquement n'importe quel fichier audio en texte. Donc pour l'instant, il existe à peu près euh, 17 langues, donc n'hésitez pas à parcourir en fonction de la langue qui vous, qui vous intéresse et de faire votre transcription automatique. Donc ça pourra toujours servir pour différents sous-titres de vos vidéos. Mais pour moi, je ne serai pas plus long. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette transcription Speech-to-Text de Cadenia Je vous dis à une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye